Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech Faites vos yaourts maison. C'est simple et pas cher. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment faire des grandes recettes. Imaginez, vous recevez vos invités, vos enfants, vous faites manger vos propres yaourts. C'est absolument génial. Alors, combien ça coûte Cette yaourtière, vous avez 7 pots, environ 150 grammes. Il faut 1 litre de lait. Je suis parti de la base, donc attention, j'ai utilisé des ferments. J'ai été chez mon pharmacien, dans le village où je vis, j'ai été chercher des ferments. J'ai mis des ferments activés dans un peu de lait, plus ou moins, allez, un trois-quarts de tasse. J'ai mis mes ferments s'activer dans le lait et je les ai introduits dans un litre de lait. Je vais le faire, pardon. Donc, en fait, un litre de lait, c'est environ, en moyenne, évidemment, 1, euro, un 1 euro dix, euro 20, le litre de lait. Donc, avec ça, on sait faire 7 yaourts de 150 grammes. Alors, faites le calcul par vous-même. Regardez les yaourts que vous achetez en grande surface. Allez, on va donner un exemple quand même. Pour se mouiller, on a 8 yaourts pour 2 euros, 2 euros en vin. Donc, imaginez que pour la moitié, vous faites un petit peu plus de yaourts et en plus, ils sont faits maison. Donc ça, c'est quand même super important. Vous savez contrôler vous-même ce que vous faites. Alors, au niveau de l'appareil, on dit yaourtière en France. On dit également yogourtière en Suisse et au Québec. Je sais qu'on nous suit également là-bas. Donc, c'est sympa d'utiliser les mêmes termes. Première opération, comme je vous disais, on met... Activer les ferments, de nouveau, je suis parti de zéro. Une autre technique existe, évidemment, donc les ferments, il ne faut pas en racheter à chaque fois, vous vous en doutez, c'est la première fois. Après, vous avez 7 yaourts à la maison, vous en mangez 6, le dernier, vous le gardez, pas trop longtemps, ça se conserve entre 7 et 10 jours, plus ou moins. Okay. Quand vous remettez chauffer un litre de lait pour les, pour les yaourts suivants, vous battez un de vos yaourts et vous le réintroduisez dedans. Donc, en fait, à la fin, vous n'achetez qu'une seule fois les ferments, Okay. Et donc, vous réintroduisez chaque fois un de vos yaourts pour recommencer le yaourt. Donc, vous ne devez pas racheter de ferments. Et donc, vous recommencez sans cesse. Alors, après un certain nombre d'utilisations, vous devrez peut-être racheter des ferments. Okay. J'en ai fait environ 25-30 fois à la maison quand j'ai dû préparer cette vidéo. Je n'ai pas racheté de ferments. J'ai voilà, montré bon, la marque. Hein, vous savez trouver ça chez vous. C'est donc des ferments pour faire des yaourts. Alors, c'est parti. Un litre de lait. Entier. Pourquoi j'utilise de lait entier Chacun fait sa recette, j'aime des yaourts un petit peu plus fermes. On va mettre chauffer entre 42 et 45 degrés, on utilise un thermomètre. Quand c'est chaud, j'enlève du feu et j'introduis mes ferments à l'intérieur. C'est parti On doit chauffer entre 42 et 45 degrés. Surveillez bien, ça va très très vite. Également, pensez bien à ce que vos pots soient propres et secs. Ça, c'est important. On travaille toujours avec du lait. Vous connaissez ma, mon discours à ce niveau là. Quand on travaille avec du lait, il faut toujours énormément de propreté. Voilà, il ne faut pas le faire monter à l'ébullition. À ébullition, vous avez compris. Voilà, 42 degrés, on peut s'interrompre. Terminé. Donc, mes ferments, comme je vous le disais, se sont activés. Alors suivez aussi le mode d'emploi, tout simplement, de... des ferments. Je pense que certainement, je ne connais pas tous les ferments. J'ai suivi simplement ce que m'indiquait le mode d'emploi de mes ferments. Il, il me disait de, de les activer dans le lait, qu'on allait utiliser dans le lait entier, pendant environ une demi-heure. Voilà. J'ai simplement suivi, je suis venu les introduire, je ne refais plus chauffer, je mélange. Voilà, alors, comme je vous le disais en début de vidéo, si vous souhaitez des yaourts bicolores, tout simplement, il vous suffit de mettre un peu de confiture dans le fond, la confiture qui vous plaît. Voilà, et puis vous venez simplement remplir du lait tiède avec ces ferments vos pots. Voilà, on a rempli les pots. Alors pourquoi je les ai remplis à l'extérieur, vous vous en doutez, c'est que si je déborde dans la yaourtière, il faut tout nettoyer. Donc vous posez tout simplement les pots dedans. Voilà, ce sont des pots en verre qui sont fournis avec l'appareil, donc un petit pot. L'avantage est que la stabilité ici au niveau de la température, c'est parfait. Vous avez un peu d'humidité qui va se dégager, vous aurez un petit peu d'eau à la fin qui va se mettre ici. Ça permettra également de faire une barrière à l'air et de vraiment que vous ayez une fermentation de qualité. Au-dessus vous avez une partie en plastique sur laquelle vous pouvez poser les bouchons qui sont gradués pour le nombre de jours ou le jour de la semaine où vous les avez fabriqués, tout simplement. Donc, que reste-t-il à faire Alors, selon le, le lait, selon votre, vos habitudes, il vous suffit simplement ici de mettre le nombre d'heures, on parle bien d'heures ici, 10, 11, 12, et vous enclenchez votre yaourtière et vous la laissez, travailler tranquillement. Alors, on se revoit, non pas dans 12 heures, car j'en ai préparé à l'avance, donc je vais vous montrer immédiatement le résultat. Voilà les yaourts que j'ai préparés. Alors, personnellement, je les mange avec un petit peu de miel le matin, sur mes céréales ou simplement comme ça. J'aime simplement manger des yaourts. Alors, je vous montre les résultats. Donc... Et le meilleur test, c'est ça. Donc, le yaourt est ferme. Certains l'aiment plus liquide, à ce moment-là, ça dépend du lait, ça dépend du nombre d'heures que vous avez dedans. Attention, il faut les réfrigérer. Quand vous les sortez de la yaourtière, il faut quand même qu'ils soient mis au froid pour vraiment avoir cette texture. Alors, on va simplement maintenant… Voilà. Donc, voilà. C'est simple, c'est bon, c'est délicieux, c'est pas cher. Donc faites vos calculs, regardez si vous avez envie également vous-même de refaire vos yaourts, de retrouver ce goût du yaourt naturel. On ne parle ici que de lait. Il n'y a pas d'autre, euh, à part du ferment qu'on a mis au tout début, après vous réutilisez des yaourts, il n'y a aucun additif dedans, simplement du lait que vous avez mis fermenté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu une vidéo un peu découverte. C'est pas une vidéo cuisine. Vous avez compris, je suis pas un cuisinier, je suis pas un chef. Je veux juste vous montrer que, voilà, des gens comme moi, tout simple, peuvent fabriquer des yaourts et retrouver le goût des, des choses simples et de refaire sa yaourts maison. Voilà. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. laisser des commentaires. Vous avez des liens dans la description. Nos réseaux sociaux, vous les connaissez. Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao